Salut tout le monde, c'est Giffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons euh, continuer en fait avec la réalisation de notre personnage NFT Dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser ces lunettes Alors cette vidéo en fait j'ai décidé de faire deux types de lunettes Les lunettes qui sont en fait présentes sur l'image ici Et un autre style genre euh, les lunettes de manière générale Comment faire des lunettes sur Blender de manière générale. Et donc, pour ça, on va se rendre sur Blender. Et on va tout d'abord commencer par créer une nouvelle collection en faisant un clic droit ici. New Collection. Ici, on va renommer ça en, en lunettes. Et une fois que c'est fait, on va se positionner ici sur la collection en faisant un clic gauche. Là, Je vais activer mes raccourcis clavier et on va commencer le tutoriel. Déjà, tous les éléments qui ne sont pas nécessaires pour nous pour le début, on va les cacher du coup. On va euh, décocher ici pour ne plus voir euh, les autres collections et pour pouvoir uniquement rester sur la collection lunettes qui est actuellement vide. On va faire un Shift A pour importer un plane. On va aller au edit Mode et ensuite on va faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Raison pour laquelle on fait un R, un X et ensuite un 90 degrés sur le pavé numérique. Déjà pour aller au edit Mode, c'est la touche Tab. Une fois qu'il est en edit Mode, euh, nous allons euh, déplacer en fait notre plane sur l'axe des X comme ceci. ok on le déplace on retourne en objet mode et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le modifier subdivision de surface dans cette vidéo il est vraiment utile il est vraiment nécessaire pour nous faciliter la vie du coup on part ici dans l'onglet des modifier on clique sur add modifier ensuite on clique ici sur subdivision, subdivision surface on va mettre la valeur de la viewport pour un début à 2 du coup, une fois que je est fait, on retourne en Digit Mode, on va skier notre plane et on va placer notre plane un tout petit peu plus à côté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter deux edges de maintien. Du coup, on va faire CTRL R comme ça. Ici, on met une edge. On fait un autre ici, on met une autre. Du coup, on met une edge sur l'axe des X. Il y a autre edge sur l'axe des Y, sinon, du moins sur l'axe des Z. Si on travaille dans un plan 3D, dans Blender, ok. Une fois que cela est fait, on va sélectionner ce vertice qui se trouve ici en bas et on va le déplacer comme ça. Ok, on va sélectionner ce vertice ici et on va le déplacer comme ça. Doucement, ok. On déplace encore un peu pour avoir une belle forme. Et on va euh, aller en wireframe. On va faire ici un box select avec la touche B. Et on va déplacer nos vertices. Comme ceci. Sur l'axe des X. Ok. Déjà on a ça. C'est une belle forme pour des lunettes de soleil. Ce que je vais même également faire c'est un tout petit peu déplacer comme ça. Ok. Cool. Et nice. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte en fait que autour euh, de, euh, de la glace de nos lunettes, euh, il y a quelques petites cassures ici au bord. Du coup, nous on va mettre la valeur de la viewport ici à 3. Également pour le rendu, on va mettre à 3. Ok. Une fois que l'on fait ça, on va retourner en Engine Mode. Après avoir sélectionné notre Plane, on va un tout petit peu déplacer ici vers le haut comme ça, sur l'axe des Z, ok, cool, on va retourner en objet mode avec Tab toujours, et là on va ajouter le modifier Mirror, du coup on clique sur Add Modifier, on vient ici en bas sur Mirror, automatiquement ça nous crée de la symétrie sur l'axe des X, c'est la raison pour laquelle ici vous voyez c'est coché sur X, si je décoche il n'y a plus de symétrie sur l'arc des X. Si je recouche, ça met de la symétrie sur l'arc des X. Et ça, c'est ce que l'on veut. On va appuyer ça ici. Et on va de nouveau retourner en Edit Mode. Ok. Nous, à présent, ce qu'on a envie de faire, c'est en fait euh, mettre une, des contours autour de cette glace. Sauf que là, si je fais ça actuellement, je fais un Shift D. Là, j'ai bien des contours, mais sauf qu'en fait, c'est pas vraiment très optimisé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà que j'ai fait un Shift-D après avoir sélectionné les contours, pour sélectionner les points des contours, on fait tout simplement un Shift-Maintenu, ensuite on sélectionne les points. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un autre objet, comme ça, à partir de la sélection. Du coup, on fait P ici, on clique sur By the Part, on crée un autre objet à partir de cette sélection. Du coup, cet objet, on pourra euh, le sélectionner comme ceci. Le voici. Il a été sélectionné. Et il aura un traitement un peu particulier. Tout d'abord, au niveau de la subdivision de surface, ici, on va mettre la valeur de la viewport à 2. Du coup, là, on a les cassures, ce qui est tout à fait normal. On va cliquer ici et on va cliquer sur Apply. On applique. Le modifier mirror. On le laisse, là il n'y a pas de problème. Et donc on applique et je vais maintenant aller en Edit Mode afin que vous voyez à quoi ça ressemble. Là je vais faire slash, pour placer euh, notre objet au premier plan. Et donc là on voit des vertices qui sont tout autour et, et il y en a suffisamment pour travailler avec. Et c'est raison pour laquelle on a euh, précédemment appliqué le modifier subdivision des surfaces en laissant la valeur de la porte à 2. Pour avoir un nombre suffisant de vertices pour travailler avec ok déjà une fois qu'on a ça on va escrouler euh, avec eux comme ça et on va scaler en scale. ce en gros on n'est pas obligé de scaler parce que ça est juste des contours c'est pas censé avoir une grosse épaisseur mais comme c'est un personnage cartoon on peut faire euh, presque ce qu'on veut en gros on a plus de liberté sur la création des assets ok une fois que ce est fait on va sélectionner le tout en appuyant deux fois sur la touche A la première euh, fois qu'on appuie sur la touche A c'est pour désélectionner et ensuite lorsqu'on appuie de nouveau sur la touche A c'est pour tout sélectionner du coup là je vais faire un E pour l'extrusion et ensuite euh, ça me fait automatiquement l'extrusion sur l'arc des Y mais si chez vous ça ne fait pas cela, vous faites un E et ensuite un Y. Ça va faire une exclusion sur l'axe des Y. Du coup là, je déplace un tout petit peu sur l'axe des Y. Comme ceci. Ok. Déjà, une fois que c'est fait, je vais faire ici un CTRL R pour ajouter des Edge Loop de maintien. Pour que euh, lorsque je mets le modifier Subdivision des surfaces plus tard, ça n'arrondit pas trop les coins. Je vais faire également de même à l'intérieur ici. Je vais faire un CTRL R de nouveau. Ici, je déplace un tout petit peu vers le bord. Je fais de nouveau un second CTRL R. Je me déplace ici vers le bord. OK. Nice. Cela est fait. On va faire slash pour faire revenir les autres éléments de nos lunettes de soleil. Et on va ensuite ajouter le modifier subdivision de surface. Comme je vous l'avais promis. OK. On va mettre la valeur de la viewport à 2 ici. Et ensuite, on va faire un W et ensuite un smooth vertice. Et là, c'est vraiment nice. Ok. Euh, comme c'est un objet assez mécanique, ou presque, euh, j'aime bien travailler avec euh, la visibilité cavity. Parce que ça me permet de mieux voir les contours. Et ça me permet de corriger pas mal de soucis. Comme par exemple les arrondis ici par exemple on pourrait faire glisser les vertices en faisant ctrl e puis ici un edge slide pour pouvoir avoir une forme beaucoup plus arrondie et beaucoup plus nice du coup je sélectionne celui-ci je fais de même euh, presque ce que je vais faire c'est celui-ci c'est que je vais tout simplement déplacer un tout petit peu vers l'intérieur avec un shift maintenu on a beaucoup plus de précision au niveau du déplacement Ok, déjà on a ça. Alors bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu plier nos lunettes. Mais plier ça de manière intelligente. Et donc, pour faire ça, et même avant, pour faire ça, avant de plier nos lunettes de façon <rire> intelligente, entre guillemets, on va euh, faire un petit tour en Edit Mode, après avoir sélectionné les bordures ici. Du coup, on sélectionne ça, on fait Tab pour aller en Edit Mode, on appuie 1 pour la vue de face. Et on va à présent faire un Shift A pour euh, importer un cube. Du coup, je viens ici, j'importe mon cube. Mon cube, lorsqu'il s'importe, il est entouré. Euh... Déjà, lorsqu'il arrive, c'est une sphère. Et il est entouré d'un cube orange. C'est normal. Pourquoi Parce que déjà... Euh... Sur nos contours ici, il y a le modifier, le modifier subdivision de surface qui est dessus. Et donc, puisque j'ai importé mon cube en edit mode, il va automatiquement prendre les modifiers qui sont présents sur les contours ici. Parce que le contour, c'est l'élément principal au départ. Et sur l'élément principal, j'ai ajouté un autre élément interne. Du coup, euh, le modifier subdivision de surface qui était sur l'élément principal. Va également être mis sur l'élément interne. Et donc déjà là on a euh, notre cube qui a été importé. C'est nice. Il a à la fois la, la, la subdivision de surface et euh, le modifiant mirror qui va nous être utile. Et donc sur le modifiant mirror on va coucher ici le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Une fois que cela est fait on va faire une sélection de points ou alors de vertices de notre cube, on va faire un L, et on va scaler comme ceci, ok, on scale pour qu'en fait notre cube puisse avoir plus ou moins la même épaisseur que l'épaisseur qui présente sur euh, la bordure ici, ok, une fois que c'est fait, euh, nous on n'a pas vraiment envie que, que ça reste ici avec euh, un, cube, euh, un cube comme ça autour, euh, et pour alléger en fait cette bordure en travaillant, on peut venir ici sur le subdivision le de les surface, on clique ici. Comme ça là maintenant les, les vertices vont se coller sur euh, le maillage, on peut dire ça comme ça. Et là on n'aura plus une roue cube. Ok. Déjà là, ce qu'on peut également faire c'est supprimer la face ici. Donc du coup on se déplace sur l'axe des X à l'aide de la sélection ici. On vient ici. On supprime cette face. Ici, on fait X. Delete Face. On fait un Ctrl-Tap. On part en mode de sélection de vertices parce que moi, j'aime bien rester en mode de sélection de vertices Mais c'est pas grave. Si vous êtes en mode de sélection d'edge ou bien de face, c'est presque la même chose. Du coup, là, ici, soit on va sélectionner le vertice si on est en mode de sélection de vertices soit on sélectionne la face. Et là, maintenant, on colle les vertices au niveau de l'axe de Ils ont pour laquelle on accroche ici. De nouveau sur la face, on va euh, faire une sélection d'un point ici, on fait un L et on déplace comme ça. Ici on va faire un CTRL R pour avoir euh, une forme beaucoup plus arrondie, comme un cylindre. Vous voyez maintenant en fait l'importance d'utiliser souvent le cube comme la primitive de base, c'est que on peut la transformer en plusieurs autres primitifs, comme par exemple une sphère. Un cylindre et quoi encore euh, Un torus, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais déjà là, vous voyez que euh, avec le cube, on peut faire euh, pas mal de choses. exemple, pour laquelle, dans Blender, lorsque vous l'ouvrez pour euh, la première fois ou bien pour l'utiliser seulement, vous allez voir euh, sur l'interface qu'il y aura le cube. Parce que le cube, c'est vraiment la primitive des primitives ok déjà là ce qu'on peut également faire actuellement c'est euh, déplacer déplacer les formes ici du coup il sélectionne ça je sélectionne celui-ci je pars en edit mode et on va les déplacer un peu sur leur des x parce qu'ils sont assez éloignés les uns des autres du coup là je vais faire aller en wireframe je vais faire c pour une sélection comme ça je sélectionne mes vertices Tranquillement, comme ça. Je zoome pour ne pas toucher celui-ci. Et je diminue le facteur de ma sélection. Ma sélection avec C. Du coup, pour faire une telle sélection, il faut faire un C. Et vous aurez ce résultat comme ça. Après avoir fait cela, on va déplacer comme ça. Et voilà. On va euh, s'arrêter là, je pense ok là c'est super ok une fois que cela est fait on va sélectionner euh, notre bordure on part en edit mode on sélectionne l'élément qui sera séparateur on fait un L et on déplace comme ça le L permet de sélectionner tout l'objet en fait on déplace comme ça et ok on a ça c'est cool on va smousser encore ok on retourne encore en Edge Mode et on va faire un Shift D sur l'axe des Z. On fait un premier Shift D comme ça. On fait un second Shift D comme ceci. Et on a ça. Nice. Nice, nice, nice. Ok. À présent, comme je disais, on va euh, faire une petite pliure sur l'axe des Z comme des lunettes euh, plus ou moins de la vraie vie. Et donc, pour faire cette pliure, déjà, je veux déjà à préciser que là, actuellement, on a deux objets. Le premier ici, qui est la bordure, et le second, qui est à la glace. Ok. Ce qu'il faut remarquer, c'est que euh, leur origine est au niveau du cuisseur 3D. Et le cuisseur 3D est à l'origine euh, de la scène. Si le curseur 3D n'est pas à l'origine de la scène, ou alors si l'origine de votre objet n'est pas au niveau du curseur 3D qui lui est à l'origine de la scène, il va falloir faire les modifications suivantes. Tout d'abord, euh, sélectionnez votre objet comme ça. Ou alors, tout d'abord, faire un Shift-C. Comme ça, le curseur sera à l'origine de la scène. Et ensuite, sélectionnez votre objet en question. Allez ici dans Objet, cette Origin, et ensuite Origin to croix Et fait de même avec celui-ci. Allez ici objet, set origin et ensuite origine tout, croix curseur Une fois que cela est fait, vous êtes prêt à pouvoir utiliser le modifieur Simple Deform pour faire une simple déformation comme selon l'on indique. Et donc, je vais sélectionner ma bordure ici. Je vais aller dans mes modificateurs et je vais aller sur Simple Deform. Ici. Je vais je veux une déformation sur l'axe des Z, du coup je clique ici. Et le type de déformation sera le, blend, le bend. Des fois je dis le bend, alors c'est plutôt le bend. Genre comme le comme l'effet, c'est ce bender de FTF. Entre guillemets. Ok, des fois, euh, lorsque j'ai fait ça pour le premier, je tiens à noter qu'ici j'ai rien modifié. L'angle c'est 45, ici j'ai remis. J'ai juste cliqué ici. Ok, je passe au deuxième, même config, je pars ici. Modifier simple du forme Je clique sur euh, pour Relax des Z. Et ici, je prends le bend. Ok, nice. Ici, je peux encore smoothie les vertices en faisant ici un W et ensuite un sheet Smooth. Ok. Là, déjà, je pense que pousser deux paires de lunettes, c'est bon. C'est bon pourquoi Parce que là, notre perso, c'est un personnage... C'est un personnage carton. Et pour l'abord ici, je pense que c'est pas forcément trop nécessaire, mais comme c'est un tutoriel et que je suis un gars plus ou moins gentil, je pense, ou alors je suis un bon formateur, je vais faire la partie ici. Du coup, pour faire ça, je vais faire un Shift A, je vais importer encore un cube. <rire> le cube, le cube de base. Je pars en Edit Mode pour ne pas modifier son origine. Du coup, son origine sera toujours confondue avec le QC3D, ce qui est nice pour la symétrie qu'on va faire après. Je viens ici, je scale comme ça, je déplace sur l'axe des X et je fais un scale sur l'axe des X également. Je déplace comme ça, je fais un SX, un tout petit SX comme ça. Je pars sur ma vue de profil, je déplace comme ça sur l'axe des Y et je me place ici. J'ai modifier dans ma collection de modifier qui s'appelle le modifier bevel le modifier bevel permet de faire des arrondis sur des formes qui n'ont pas beaucoup de géométrie comme par exemple cette forme ici là c'est un cube si on part en edge mode euh, on voit pas beaucoup de géométrie c'est juste des edges comme ça uniformément il n'y a pas beaucoup de géométrie du coup je peux ajouter mon modifier bevel tranquillement sans avoir aucun problème je pars ici sur add modifier, je clique sur bevel, ok sur bevel il y a le amount qui est euh, l'épaisseur euh, des arrondis ici et le euh, nombre de segments pour, le, pour la qualité de, de l'arrondi. Je smooth tout ça, je pars sur ma vue de profil, je pars sur ma vue de face et je trouve que c'est plutôt pas mal. Déjà, euh, si vous voulez vous déplacer un peu comme ça vers l'intérieur, ça ne dérange pas. Et une fois qu'on a fait cela, on part sur la vue de profil. Euh, on part en wireframe. Ici, on va un tout petit peu déplacer comme ça sur l'axe des Y. On sélectionne le tout en sélectionnant deux fois. On fait un Shift-D. Et on déplace comme ça. Là, on va scaler la forme sur l'axe des Z. Du coup, on fait un S, Z. On déplace comme ça. On part sur la vue de dessus pour diminuer l'épaisseur sur l'axe des X. On fait un comme ceci. Et enfin, on va euh, augmenter ici la distance. Comme ça. Là, moi, je ne vais pas remercier. Et si vous voulez faire euh, la forme... Euh, normal ou déplacer comme ça je pense que c'est cette distance c'est bon, ou déplacer comme ceci et vous faites une, une rotation ici, de même ici vous pouvez faire une sorte de petite rotation déjà là c'est bon, et faire ici un bevel comme ceci et tac oh, ok nice ici en bas de détail, <rire> c'est pas souvent bien, du coup là je vais laisser ça comme ça. Parce que on a encore une petite paire de lunettes à faire pour le perso. Du coup ici je pars dans les modifiers pour ajouter le modifier Mirror. Et voilà. Du coup là on a notre paire de lunettes stylisées, réalisées euh, rapidement, simplement. Et voilà, c'est joli. Du coup, ici, je vais euh, mettre ça comme ça, je vais cacher ici, et je vais créer une seconde. alors oh Et je vais me positionner ici en haut. Je vais créer une seconde collection. fait enfin, un clic droit, collection. Ici, je vais mettre du euh, net VR. Ça sera pas vraiment une vrai du net VR, mais ça sera un semblant du net VR. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire euh, revenir tout simplement la tête du perso qui se trouve dans la première collection. Et donc là, j'ai fait revenir la tête du perso pour avoir plus ou moins les proportions pour ses yeux. Du coup là, j'ai fait un Shift A, je pars dans les mèches et je prends un Plane, comme au départ. Je pars en edit Mode et je me déplace comme ça. Ok, là je pars sur ma de profil, je déplace comme ceci. Je repars sur ma vue de face et je fais un Rx de 90 degrés. Du coup, là, ça me fait une rotation de mon plane. Je pars comme ceci, je me déplace sur la vue de face et je fais un S, Z, comme ceci. Ok. Je me place ici comme ça, c'est cool. Et je fais encore ceci. Scale sur l'axe des Z, comme ceci. Cool et nice. Ok, après avoir fait cela, je vais euh, faire ici en CTRL R, comme ça, je remets encore deux edges de maintien. Et une fois que mes deux edges de maintien ont été placés, je peux à présent supprimer cette partie ici hein, à gauche. Je fais un X, dit Vertice. Je repars euh, en Objet Mode, parce que c'est en Objet Mode, que je peux ajouter mon modificateur subdivision de surface. Évidemment, je clique ici, je pars sur subdivision de surface, je mets level du port à 2 J'ajoute euh, à présent le modifier en mirror pour remplacer la forme que j'ai supprimée précédemment ici. Je place ça ici en haut pour pouvoir utiliser le clipping et puis fusionner les vertices au niveau de l'arc de symétrie Il fait ici en alt clic droit, je me déplace comme ça et tchac, ça se colle. Nice, super. Et donc sur cette euh, euh, lunette VR, on va faire un Alt ah, clic droit ici, on va déplacer comme ça. Ok, euh, je vais euh, venir ici. Et là, je vais un peu vous montrer euh, la forme. Alors sur l'image ici, on voit comment euh, au niveau des bordures. Alors là, ce <rire> que je viens de suivre ça. Alors je vais venir ici pour vous montrer la partie communauté parce que j'avais posté en fait l'image. Ici. Alors ici, c'est la distance ici est assez petite par rapport à la distance ici en bas. Et c'est ce qu'on va reproduire euh, sur Blender. Du coup ici, je vais tout simplement venir là et je vais déplacer comme ça. Et c'est tout. Vous voyez que là, je n'ai pas fait un gros taf. Je viens ici, je mets tout simplement le Level Viewport à croix. Pour avoir beaucoup plus d'arrondi. Et Également pour le rendu à croix. Ça c'est pour le rendu. Et à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, me déplacer comme ça vers mon perso. <rire> mon petit perso, il est trop mignon, ces gars. Euh, ok, une fois que j'ai fait ça, j'ajoute mon modifier Solidify ici en bas. Comme ça, vous voyez que là, euh, lorsque j'ai ajouté mon modifier Subjan de surface, ça m'a pas mis des arrondis. Euh, pourquoi alors là, c'est tout à fait euh, normal, c'est parce qu'en fait, il est en dessous du modifieur subdivisant les surfaces. Du coup, le, mo le modifiant solifa est en dessous du modifier euh, subdivisant les surfaces. Du coup, ça ne m'a pas mis les arrangis. Là, il y a deux possibilités. Soit on laisse ça ainsi, soit on place au-dessus du modifier euh, subdivisant les surface. Alors, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça ressemble à ça mais sauf que um, si je fais ça, je vais devoir également appliquer le modificateur solidify et pouvoir améliorer les contours. Du coup, il y a um, probablement une alternative à ça, c'est utiliser le bevel pour faire des arrondis. Et c'est ça qu'on va essayer d'utiliser, du coup par ce bevel. Vous voyez que là déjà, ça me dit que c'est bien possible d'utiliser le bevel. Du coup ici on fait un shift maintenu, on met l'épaisseur de l'arrondi. Et on augmente le nombre de segments. On smooth le tour avec un W et on smooth les 10. Ok, nice. On replie ça. Et à présent, on va euh, finaliser avec, plus ou moins finaliser avec le modifier euh, Simple forme. Simple forme. On veut un, une, déformation, une déformation sur l'axe euh, des Z et de type BAND. Comme ça. Ok nice déjà là euh, il y a un tout petit souci pas vraiment un souci mais un, fouf, un souci de déformation vous voyez que là, la rotation n'est pas vraiment comme sur les lunettes qu'on a fait précédemment et là c'est tout simplement parce qu'en fait l'origine de notre objet ici n'est pas au niveau de sa géométrie donc du coup de l'origine de la géométrie C'est pour laquelle on a ce petit bug du coup, pour résoudre ça, on va aller sur objet, cette origine, et ensuite origine tout, géométrie. Ok, <rire> on a ça. Et c'est absolument pas tout à fait ce qu'on voulait. Pourquoi ça fait ça Parce qu'en fait, euh, la géométrie de base, c'est celle-ci. Celle -ci. Est qui est du côté droit. Et celle qui est du côté droit, elle n'a pas tout à fait... Euh, la partie gauche. Raison par pour laquelle lorsque je mets un objet à cette origine et ensuite origine toujours m'écrit, la partie gauche n'existe pas, du coup ça va se mettre à calculer par rapport à la partie droite. Et donc pour résoudre ça, il va falloir appliquer le modifier mirror et recommencer l'opération. On fait un CTRL-Z, je viens ici dans mes modifiers, j'ajoute, j'applique le modifier mirror. Je reviens ici, je viens là et je viens là. Je m'écris. Ok. Nice. voyez à présent en partant sur la vue de profil. Mon modifier simple de forme est bien appliqué. Je peux venir ici pour modifier euh, l'angle comme ceci. Et voilà. C'est ce que l'on voulait. Je vais faire revenir les autres éléments comme ceci. Et je vais un peu scaler comme ça sur l'axe des x. Pour terminer, je vais, euh, bon, avant de terminer, tout d'abord, je vais scaler ces lunettes qu'on a fait au départ. Je fais un clic droit sur la collection, je fais select all. Ça me sélectionne tous les éléments de ma collection. Je scale comme ça. Je scale également sur l'axe des y. Je scale ici. Et je place ça plus ou moins ici. Actuellement, nous ne sommes pas au niveau du positionnement des objets euh, Asset. Du coup là, je vais juste laisser ça comme ça. Et je vais venir ici et je vais cacher ici. Du coup là, on a ça. J'enregistre mon projet Blender au cas où. Et euh, je vais maintenant finaliser en ajoutant un petit fil. Pour dire que c'est un casque fil avec un fil qui est un peu stylisé. Du coup, vous faire ça, je vais aller dans Curve, je pars sur PAF, parce que j'aime bien ce type de curve, des PAF. Je pars ici dans mes curves, je pars sur... Euh, la je Et je vais me, euh, me focaliser euh, sur euh, le Bevel, et précisément sur la valeur euh, DEF, cest diff ou presque, et ne sais pas. Ok, je remonte un tout petit peu, je pars en Edit Mode. Je sélectionne le tour on en appuyant deux fois, sur la touche A, je scale ça. Je fais une rotation comme ça et je me déplace comme ça. Je place ça ici, je pars sur la vue de dessus, je déplace comme ça. Ok, euh, le wireframe me dit que je peux m'arrêter là et que je dois euh, diminuer un peu l'épaisseur de mon petit fil. Ok, je place ça là. Je pars sur ma vue de face. Ok. Je vais faire un ctrl croix pour aller sur ma vue de profil qui est de l'autre côté. Oui, c'est assez bizarre. Et je me déplace comme ça. Je déplace mon fil. Je déplace mon fil ici. Je peux même faire sortir un câble ici pour qu'il soit visible. Ouais, comme ça. On dit que ouais. Il y a un casque VR. Il est à point de la technologie le petit. Ok. Euh, je peux un tout petit peu augmenter là et déplacer ça ici. Alors ici je vais placer sur ma vie de face et je vais se un tout petit peu. Déjà là s'il y a des modifications à faire on, les on le fera au moment du shading. Mais du coup là pour le moment c'est pas trop nécessaire. Euh, ici, là, je me déplace comme ça, je me déplace ici, je vais refaire un CTRL 3 Je pars sur ma vue arrière, j'excuse comme ceci Et je fais un CTRL 1, je pars sur ma vue arrière Je continue mes opérations de déplacement et d'exclusion Et je vais <rire> filer ça quelque part <rire> ici derrière parce que, sérieusement, il sait pas vraiment là où ce, ce câble doit aller, puisque c'est du fake, tout ça. Du coup, je vais le mettre à son ami. J'espère qu'il n'y a pas le courant dessus, sinon ça va le frapper le petit. Je place ça ici, et voilà, voilà les amis, c'est tout, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop menacé avec le tuto. Et donc, euh, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin de ce tutoriel. Je sais que ce n'était pas vraiment évident, mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer euh, le plus possible. Et je vous dis bon courage pour la suite et à bientôt les amis. Ciao